Bonjour, après L214, nous nous rendons aujourd'hui chez Ciel Bleu, une association qui propose du sport adapté à des personnes atteintes de pathologie. Nous allons rencontrer Colline Le Bolloc, responsable des affaires publiques pour cette association qui va nous parler de sa pratique. Colline Le euh, j'ai fait euh, un master en affaires publiques à Dauphine, euh, avec une première expérience en cabinet de lobbying, euh, séance publique. Euh, je suis restée un an et demi, c'était en alternance, donc c'était mon alternance. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour une députée européenne sur la campagne des Européennes, puis un sénateur, euh, ce qui m'a permis de rencontrer euh, Ciel Bleu, qui était donc euh, lauréat French Impact. French Impact est une initiative gouvernementale pour mettre en avant les, les initiatives euh, donc de l'économie sociale et, et solidaire, et de les aider à changer d'échelle. Euh, donc là, j'ai vu arriver euh, bah, deux profs de sport, euh, habillés en sport, euh, sur la scène et euh, parler un petit peu de, bah, de Ciel Bleu, donc euh, une expérience qui a commencé en 1997, donc il y a 21 ans, euh, deux profs de sport qui n'avaient pas envie de rentrer dans les circuits classiques de l'éducation nationale, et qui, par leur parcours personnel, avaient envie d'aller de, de, voir les générations au-dessus, qu'on laissait un peu euh, à côté, à côté, à côté du, du reste de la vie parfois, quoi, et de pouvoir faire des choses. Donc, ils ont utilisé l'outil de l'activité physique adaptée pour euh, le bien commun, pour les personnes en fragilité. Alors, euh, Ciel Bleu, aujourd'hui, c'est à la base une association euh, mais c'est aussi une fondation, un institut euh, et une entreprise euh, comment, où tous euh, les bénéfices sont reversés dans l'association. Donc c'est des schémas aussi euh, intéressants pour euh, toujours cette idée de non lucrativité. Euh, la fondation c'était pour euh, euh, pouvoir euh, conserver l'idée le, le, du bien commun et de la structuration de l'association parce qu'il y a eu à un moment... Euh, des volontés de rachat, euh, voilà, et, et donc il fallait pouvoir euh, avoir une, une force qui puisse euh, voilà, nous, nous garder euh, tel, que, euh, tel que les créateurs, enfin les fondateurs ont voulu euh, que soit Ciel Bleu. Euh, cette fondation aussi, elle nous aide à aider euh, les personnes qui n'ont pas forcément euh, les fonds pour se euh, payer des cours d'activité physique adaptées. Donc voilà, ça nous permet de, de pouvoir aider les personnes en difficulté financière. Aujourd'hui, ciel bleu, on a créé des petites sœurs en Belgique, en Irlande et en Espagne. Euh, C'est euh, 700 euh, personnes, euh, et euh, 700 donc, salariés et 120 000 bénéficiaires par semaine. Donc euh, ça commence à, à représenter quelque chose. 120 000 sourires, on aime bien dire, euh, dire ça. Je suis arrivée, il était question pendant le premier mois de me poser un petit peu, de comprendre le fonctionnement, de rester fidèle aussi à ce qu'est ciel bleu et de ne pas arriver avec euh, mon expérience, mes grands principes institutionnels, les façons de faire et puis voilà. Donc euh, je me suis tenue un peu plus en recul pour essayer de voir euh, euh, quels étaient voilà, les tout petits sujets euh, de plaidoyer et puis les plus gros où il fallait peut-être un peu plus prendre de temps. Alors euh, prendre de temps... Tout de suite dans l'actualité, il y avait la stratégie nationale du sport santé, où là l'idée était qu'on puisse partager, nous, notre vision euh, du sport santé. Euh, comment Il y a eu ce French Impact, euh, donc euh, il fallait suivre un petit peu le mouvement, il y a une association qui s'est créée, il est question de, de construire des vraies politiques publiques. Euh, au-delà du sport adapté, plus largement aussi. Donc là, il euh, y, y a des sujets comme ça su, à, à suivre euh, qui sont là, qui ne sont pas dans l'urgence, euh, le, le, mais, euh, mais, mais qui ont besoin de réflexion. Donc il y a tout un travail de recherche déjà et de se poser, de voir la stratégie française, la stratégie européenne. Maintenant, c'est une association qui est, voilà, qui est dans quatre pays, donc il faut être à Bruxelles. Comment euh, C'est quoi l'économie sociale et solidaire à Bruxelles Ben, c'est très collectif. Hein. L'aventure Ciel Bleu, c'est très collectif, donc ça peut être tout le monde. Quelqu'un qui est sur le terrain peut faire très vite remonter, bon là j'ai un problème. Donc euh, ça peut être sur un territoire, et en fait ce problème il peut être national, et il peut devenir un sujet. Euh, ça peut être les fondateurs, ça peut être la directrice nationale, ça peut être le chargé d'innovation, ça peut être euh, quelqu'un qui travaille sur euh, les maisons de la vie donc euh, j'expliquais euh, tout à l'heure moi mon rôle justement, et là c'est le travail que je suis en train de faire c'est d'aller voir tout le monde et de téléphoner à tout le monde pour voir en région qu'est-ce qui se passe, avec qui vous travaillez bien, avec qui vous travaillez pas euh, où ça prend, où ça prend pas quels sont les sujets, donc en fait là en ce moment j'ai construit un questionnaire euh, que voilà j'avais mis une heure finalement je reste deux ou trois heures en général avec euh, les responsables euh, comment de... de les responsables de région et les responsables de département, pour essayer, voilà. Donc, moi, mon arrivée, ça va faciliter peut-être un petit peu euh, l'émergence des gros sujets euh, qu'on a besoin de, de défendre. Mais en tout cas, euh, pour le moment, c'était peut-être un peu désorganisé, mais ça existait déjà à tout niveau, je crois. J'espère, ça on se revoit dans deux ans, on fera le point, mais euh, du coup euh, je, je crois que sans avoir forcément idée de ce qu'est le lobbying, le plaidoyer, affaires publiques institutionnelles, forcément sans avoir les termes et notre jargon qu'on utilise euh, quand on est euh, là-dedans, euh, il savait très bien ce que c'était, il savait très bien... Euh, ce que ça allait pouvoir faciliter notamment en termes de suivi aussi parce que les rencontres c'est bien, l'humain c'est bien mais derrière si on ne suit pas euh, comment euh, ces relations, les projets euh, comment là purement institutionnel bah bah voilà, ça, ça, ça, c'est compliqué quoi. Donc moi je suis aussi là pour ça de pouvoir euh, et puis un peu aussi peut-être euh, épauler les responsables qui sont euh, euh, des STAPS et qui ont euh, du coup une formation euh, euh, plutôt sportive et du coup qui parfois bah, deviennent des managers, euh, des administrateurs, euh, des commerciaux. Ils continuent leur cours parce que ça c'est aussi, on reste sur le terrain. Euh, chez Ciel Bleu c'est important de voir ce qu'on fait aussi. Donc il n'y a pas de de poste, finalement, complètement euh, euh, annexe de, du terrain, euh, moi-même. Enfin, voilà, j'y vais euh, de temps en temps dans des cours pour, euh, bon... Et je m'éloigne, mais tout ça pour dire que euh, je suis là aussi pour les épauler dans leurs argumentaires. Bah, peut-être qu'on devrait mettre ça en premier, ça après, et puis peut-être qu'on devrait raccourcir, qu'est-ce euh, pour que ce soit un peu plus impactant. Donc, euh, j'essaye d'avoir aussi ce, ce rôle de me présenter pour qu'ils sachent que tout le monde sache exactement ce que je fais, que je sois pas une espèce de personnalité oh celle-là c'est dans les ministères je sais pas quoi que tout le monde sache ce que je fais et à quel moment je peux les aider pour l'instant euh, pour l'instant j'en ai pas euh, vraiment rencontré parce que euh, parce que je suis entourée aussi de personnes assez courageuses, assez aventurières. Bon bah on y va, et si on se plante, bah, on se plantera d'ailleurs. Enfin voilà, c'est pas grave. On continuera, on fera autre chose, enfin voilà. Donc, donc j'ai assez confiance en ce que je défends. Et, et sur toutes les questions justement de légitimité. Donc pour l'instant, et je crois que c'est assez bien reçu. Alors peut-être aussi la taille qui permet aujourd'hui de se dire bon ben bah voilà, 120 000 bénéficiaires par semaine, ah ben bah oui, il va peut-être falloir ait l'attrait derrière, voilà. mais du coup c'est peut-être ça qui fait qu'on est écouté un peu, un peu plus, euh, peut-être aussi nos sujets qui avancent, euh, l'activité sportive dans la prévention, il y a la prescription, on peut prescrire du sport, donc ça se met en place, on est dans des bonnes évolutions, peut-être aussi parce que je suis assez positive, <rire> et que je me dis que voilà, c'est... C'est des causes qui, qui finiront par être entendues. Alors pour l'instant, on, on est vraiment à la base des, des outils, c'est-à-dire une présentation efficace, euh, institutionnelle de, de ciel bleu. Euh, comment que je me garde et puis que je peux aussi donner aux autres, pour, donc un, un, un petit discours simple mais qu'on voilà, qu a besoin souvent de réutiliser avec euh, les bons termes et, et ce qui peut parler euh, peut-être au, au, davantage aux, aux institutionnels, euh, des outils de veille, donc là avec euh, comment euh, euh, sur Twitter... Euh, je donne des cours dans le master que j'ai fait euh, là-dessus. Donc, là, pour le coup, c'est euh, euh, comment organiser sa veille. Euh, Twitter, c'est un fil avec plein de gens. Bon, bah, si derrière, on ne l'organise pas, on ne peut pas comprendre avec des groupes pour suivre un petit peu l'actualité le matin. Euh, Est-ce que, bah, là, Buzyn sur France Inter, euh, euh, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et, et donc, bah, il serait peut-être bon de, de l'écouter, de voir ce qu'elle a dit. Donc, euh, donc euh, les matins, en général, euh, hop, je fais un petit tour sur l'économie sociale et solidaire, le sport. Euh, euh, la santé, etc., le, euh, qui a parlé, dans quelle radio. Euh, donc ça, ce sont des outils que j'ai mis en place, que je vais essayer de, de développer aussi un petit peu pour tout le monde, pour que tout le monde ait sa petite veille aussi, euh, euh, chacun dans son domaine. Euh, voilà, là pour l'instant, on est vraiment peut-être au basique, les stratégies que je suis en train de faire, où là c'est des gros rapports euh, sur euh, qu'est-ce que la loi fait en ce moment euh, nous, euh, qu'est-ce que seraient nos actions euh, et des cartographies d'acteurs euh, qui euh, va être intéressant euh, à Bruxelles, les élections arrivent, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc euh, voilà, tout ça est en train de se, se mettre en place. Alors, euh, avoir confiance en sa cause, euh, en ce qu'on défend euh, et... Et, et ne pas avoir peur, en fait, d'y aller, de foncer et de se dire ben, « si on se prend un mur, bah ben, tant pis, et on y retournera, et il y en aura, enfin, on, comment là-dessus, ils auraient, Jean-Daniel et Jean-Michel, les fondateurs de Ciel Bleu peuvent vous en parler, des murs qui se sont pris depuis 20 ans, il y en a eu beaucoup, et, et des portes fermées, et, et ils n'ont jamais rien lâché, en fait. Et aujourd'hui, ben, voilà, c'est devenu ce que c'est ce devenu, donc euh, ne rien lâcher. » Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Toute l'équipe de France Plaidoyer vous souhaite une très bonne année 2019. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne France Plaidoyer et de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voix.